Les gens pensent que rire est une sorte d'acte que vous devez accomplir. Vous devez sourire, vous devez rire. Ça, ce sont les conseils les plus obscènes qui étaient donnés aux gens. Parce que c'est naturel pour un être humain. S'il a trouvé sa nature intrinsèque, sans être dans un état de réaction à ce qui l'entoure, si vous avez trouvé la nature de ce que vous êtes, sourire, être, euh, vous savez, dans une émotion agréable envers tout ce qui vous entoure, rire, ce sont des choses naturelles. Ce ne sont pas des choses qui doivent vous être apprises. On n'apprend pas une plante à fleurs à fleurir. Vous la nourrissez juste. Donc c'est tout ce que sont les processus spirituels. Juste nourrir l'être humain pour que vous deveniez un être humain pleinement épanoui.